Equiviti, c'est une solution de gestion globale de son exploitation viticole puisque c'est à la fois euh, des éléments de, de gestion euh, et des éléments de sa production. Donc, sur la partie gestion, on peut à la fois euh, gérer sa commercialisation, gérer euh, l'ensemble de sa relation avec ses fournisseurs. On peut avoir également avoir accès à des, toutes les fonctionnalités de, de comptabilité pour également avoir ces échanges avec son comptable. Différents éléments de l'actif, du passif. Et l'intérêt, c'est que ces infos-là, on peut les avoir en temps réel, puisque je enregistre tous mes achats, je toutes mes ventes. J'ai payé Kiviti parce que c'était une nécessité pour moi aujourd'hui d'avoir un, un, un logiciel de suivi, notamment du fait de, de la multiplication des certifications environnementales qui sont devenus nécessaires en Bordeaux et surtout pour avoir un suivi économique de mes parcelles. Alors c'est vrai qu'en agriculture on est toujours un peu pressé et un petit peu toujours à rebours sur le travail. C'est vrai que d'utiliser une solution aussi complète ça permet de prendre beaucoup de recul et, et d'avoir une analyse que l'absence de logiciel ne permettait pas d'avoir. Utility, ça permet d'avoir accès à l'ensemble des coûts de ces interventions puisqu'on enregistre les coûts de mécanisation, les coûts des intrants, le coût de la main-d'œuvre et le temps passé sur chaque intervention. Et à mesure qu'on avance dans la campagne viticole, on a justement cette vue un peu globale de l'ensemble de sa production. La géolocalisation des tracteurs permet d'avoir de, de, de vraies données sur le, le travail motorisé de mes salariés et surtout notamment sur la pulvérisation où si un rang est manqué on peut, on peut le vérifier sur, sur le logiciel Activity et ça nous permet d'aller traiter ce rang assez rapidement en cas, de, en cas de manquement. Donc ici on voit le trajet des différentes machines équipées du boîtier géolocalisé. Là, ça permet de suivre précisément du coup, le passage euh, de l'outil sur euh, l'ensemble des rangs. Taille la piscine avec Romuald, Driss, Arthur et Florian hier pendant 7 heures. C'est un assistant de saisie qui permet en fait, de, de simplifier justement. Euh, la saisie l'information dans, dans le logiciel et donc on, on permet aux au viticulteurs simplement en, en dictant une phrase de pouvoir enregistrer l'ensemble de ces éléments de, de la phrase et de pouvoir enregistrer l'information. Ce n'est pas un, un gadget dans le sens où il permet de supprimer l'élément papier dans les tracteurs. Donc euh, C'est un, un enregistrement très simplifié, ça me prend 5 minutes pour rentrer ce que chacun de mes salariés ou mes, ou mes prestataires de services font sur mon nom exploitation ça me prend 5 minutes de journée.